test du capteur à ultrasons. J'ai branché mon capteur à ultrasons sur deux entrées, une entrée trigger, PAT 6, et une entrée écho, PAT 7. Celui-ci va m'afficher la distance qui se trouve entre le capteur et un objet.